Bonjour, alors ça y est, je, apparemment je suis en direct euh, de bonne heure, un lundi matin pour vous parler de quelque chose qui est très fréquent dans la population, que ce soit homme ou femme, enfin pour ma part je connais beaucoup plus de femmes qui sont touchées par ça, c'est la candidose digestive. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête-là La candidose digestive c'est une pathologie, en fait, qui se développe par rapport au sucre. Ça se développe dans nos intestins, enfin dans, le, dans le gros intestin. Et c'est un champignon dont le chef de file s'appelle le Candida albican. Il a à peu près 150 cousins, cousines, hein, donc qui sont un petit peu différents, mais qui sont n'ont pas forcément le même nom, mais ça vous irez voir sur le registre médical. Je n'ai pas les connaissances par rapport à ça. Ce que je souhaitais vous partager, parce qu'on en a parlé avec des amis samedi soir, c'est que la candidose digestive, bon, c'est quelque chose de très fréquent, qui est compliqué à, dont, dont il est compliqué de sortir, et surtout qui peut avoir des impacts en fait sur le fonctionnement de notre mental et sur notre fonctionnement comportemental également. J'en avais évidemment pas conscience quand j'étais touchée par euh, par la par la pathologie. C'est quand j'ai commencé à avoir une amélioration de ma de ma santé, de ma physiologie par rapport à ça que j'ai pu observer vraiment observer ce qui se passait dans mon organisme. Et donc le champ, le, le, le champignon donc ce qu'il aime c'est le sucre. Donc, il adore qu'on lui donne du sucre parce que ça le nourrit. Par contre, il déteste les légumes verts. Donc, si vous êtes touché par, euh, par, ce, par ce champignon, voilà, suivant le traitement que vous avez par votre médecin ou par les naturopathes, surtout, consommez beaucoup de légumes verts. Évidemment, très peu de sucre, voire pas du tout. Ce qui peut être compliqué de ne pas consommer du tout de suite parce que ça veut dire pas de fruits, pas de, pas de féculents. Et donc, c'est pour ça que ça se fait en général par petites tranches euh, de euh, un mois, deux mois, pour, pour pouvoir aussi, entre-temps, euh, pouvoir consommer d'autres aliments. Et donc, le champignon, quand il faisait une attaque, ce que je ressentais, c'est que mon je, je sentais des choses dans mon cerveau arriver. Et ce champignon, en fait, l'objectif pour qu'on consomme du sucre, pour qu'on le nourrisse, eh ben, il va déclencher des mécanismes qui vont faire qu'on va aller chercher du sucre. Et qu'est-ce qui se passe Enfin, ce qui se passait chez moi, c'est que tout d'un coup, je me mettais à pleurer. Comme ça, au beau milieu d'une activité, euh, donc sans raison, tout d'un coup, une grande tristesse qui montait et je me mettais à pleurer. Et donc, évidemment, au début, je ne comprenais pas ce qui se passait parce que je me dis, mais, mais c'est quoi ce truc bah, pourquoi, pourquoi je me sens comme ça Enfin, il n'y a aucune raison... Euh, pas d'événement pas particulier. Et c'est seulement en échangeant évidemment avec, avec la naturopathe sur la question qui me dit bah, « ça c'est le champignon ». Et donc quand j'ai compris que c'était le champignon qui envoyait des signaux à mon cerveau pour que je lui donne du sucre, parce que quand on est triste, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de manger du sucre. C'est un peu classique. Et donc lui il était content, si je mangeais du sucre, je le nourrissais. Donc après, eh bien j'ai trouvé la parade c'est que je prenais un verre de concentré d'extrait de légumes verts, ça s'appelle du pianto gastronomique. C'est pas bon. Au goût, pas fameux du tout. Prends un petit shooter, l'équivalent hein, euh, ouais, de deux, deux, deux ou trois cuillères à soupe, un grand verre d'eau derrière, et là la crise passait. Mais pour vous dire que voilà, j'ai pu prendre conscience de ce fonctionnement quand j'ai commencé à guérir de cette pathologie. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous vivez, vous savez que vous avez une candidose digestive très, très souvent, c'est vu chez les mamans qui allaitent, euh, qui vont avoir une candidose mammaire, hein, donc avec ce feu liquide qu'on ressent dans les, dans les seins, c'est juste horrible à sentir, c'est très très très douloureux, ou le bébé va avoir du muguet dans la bouche, il va avoir tout plein de points blancs, ça ce sont des signes de candidose, et... C'est vrai qu'à l'époque, quand j'accompagnais les mamans pour l'allaitement maternel, on parlait de, on parlait de, ce, de cette pathologie-là avec des traitements qui étaient proposés par les médecins. Et évidemment, on n'avait pas forcément la connaissance pour aller plus loin à l'époque et euh, inviter la, la maman qu'on accompagnait à voir avec des professionnels pour vraiment traiter la chose au fond du problème. Voilà, donc je souhaitais vous faire cette vidéo sur la candidose digestive, je vous mets en lien dans, à la fin de la vidéo, justement une autre vidéo dans laquelle j'en avais déjà parlé, sur laquelle aussi il y a le lien vers un test que vous pouvez faire, c'est juste des questions auxquelles il faut répondre pour savoir si vous êtes plus ou moins impacté par, par ce phénomène. Et puis, eh bien, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à des personnes que vous connaissez autour. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne semaine et je vous dis à bientôt.